Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour nous. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayant pas peur de l'adversaire, marchant en chant envers les cieux triomphant déjà sur la terre toujours joyeux That's it.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 Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. On t'a fait connaître oh, ce qui est bien Et ce que l'éternel Dieu demande de toi Ce que tu Toujours exalter notre bien-aimé Père, notre Dieu, notre Sauveur, qu'il soit béni, qu'il soit toujours perturbissant, parce que ce nom nous apporte la joie, nous apporte la liberté, nous apporte la consolation, nous apporte aussi la réconciliation, mon Sauveur. Nous sommes heureux de pouvoir réellement entendre le son de ce nom Père. Béni soit ton Seigneur, notre Dieu. Quand nous sommes faibles, tu nous relèves et tu nous encourages, mon Sauveur. Merci encore pour ce moment glorieux et béni, Père. de encore ce soir est dans ta maison, en ces lieux, avec ce peuple que toi-même tu as rassemblé, Seigneur. C'est vrai, mon bénémoine Père Saint-Dieu, c'est toi qui nous a réellement rassemblés, Père, c'est toi qui a mis ces désirs dans nos cœurs, afin que nous puissions nous retrouver en, en ce lieu, ensemble avec ce peuple qui est à toi, bénémoine Père au Dieu, pour que nous puissions vraiment célébrer ton nom, mon sauveur. Car il est doux et agréable, mon bénémoine Père Saint-Dieu. pouvoir pouvoir réellement chanter encore ce nom glorieux et ce nom merveilleux, bénémoine Père Nous voulons marcher davantage avec toi, notre Dieu. Nous voulons toujours être éclairés par toi, mon bénémoine Seigneur. Nous ne voulons jamais, Père Tibissant, Dieu, retirer. Notre main est ta main, Seigneur. Nous voulons que ta main à toi nous tienne, Seigneur. Nous voulons toujours avancer aussi avec toi. Certainement, nous avons besoin de toi, mon bénémoine, Seigneur. Nous ne sommes pas capables, mon roi. Mais pas notre capacité ne vient que de toi, mon Seigneur. Soutiens chacun de nos pères. Tu es réellement notre soutien, mon bénémoine, Patrice. Notre désir doit voir te satisfaire comme tu le veux, Seigneur. Mais nous faillissons chaque fois, mon bénémoine, Seigneur. Nous demandons ton secours, ton soutien, Seigneur. Nos âmes soupirent après toi. Nous t'implorons la grâce, mon bénémoine, Seigneur. Sois béni encore pour ce moment béni Père Dieu pour les cantiques qui ont été chantés, mon béni Père Saint-Dieu pour la graisse du cœur encore pour aimer célébrer ton nom merveilleux mais Père Témissant Oh Dieu nous comptons te bien fait que tu sois donc exalté encore Père Témissant -en. pour ton amour et tes compassions bénémoines Père Saint-Dieu à notre endroit béni Père Dieu merci pour ce peuple que tu t'es choisi Père Merci encore pour le salut que nous as accordé béni Père Dieu et la joie de voir marcher aussi avec toi même dans béni Père Saint-Dieu tu es toujours présent mon Père Merci pour les cantiques Merci pour les psaumes. C'est vrai, ton nom est, est vraiment magnifique sur toute la terre, Seigneur. Oh, nous voulons vraiment exalter ce nom davantage, mon roi, dans notre vie et tous les jours, mon bien-aimé Seigneur. Nous te voulons, Père, pour que tu sois exalté et honoré. Béni soit ton Saint-Nom. Nous prions aussi pour tous nos frères et saints qui sont en connexion, différents endroits où ils sont, Père, qui soient aussi bénis, soutenus, fortifiés, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu, qu'il soit aussi exalté et glorifié de tout le cœur, qu'il soit aimé. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Amen, vous pouvez Amen. vous asseoir. Or, oh, c'est toujours une grâce et un privilège et un honneur de pouvoir se retrouver ensemble, de pouvoir réellement aussi élever nos voix pour célébrer ce sauveur qui a fait des grandes choses pour nous, malgré les difficultés par lesquelles nous pouvons passer et traverser. Nous savons que nous avons un, un puissant vainqueur qui lui a eu à pouvoir faire la promesse en disant que tout est accompli. Nous voulons suivre cette race, nous voulons marcher sur cette race ensanglantée, en avançant comme lui aussi il a avancé pour que nous puissions aussi saisir la victoire qu'il a eu à pouvoir obtenir pour nous parce que sa victoire est aussi notre victoire. Il est venu pour libérer les captifs nous étions du nombre de ceux-là, effectivement, qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement aussi être libres, comme l'Écriture le dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté, de pouvoir réellement aussi le louer et le servir. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous empêcher de louer ces dieux. On ne peut pas nous priver de pouvoir l'exalter parce que notre vie ne dépend que de lui. Et la gloire que... Qu'il a et qu'il manifeste ne peut être comparé avec tout ce que les hommes peuvent nous promettre sur la terre. Nous savons que nous avons un privilège de pouvoir réellement réaliser ce qu'il est aussi en tant que divin modèle et sauveur de l'humanité. Il a vraiment, il est vraiment le sauveur. C'est pour ça que lorsqu'il a posé cette question à ses disciples, lorsqu'il marchait avec eux, il, a, il leur a demandé qu'est-ce qu'on dit des mots, en fait. C'est ce que les gens me voient, les gens voient ce qui se passe, effectivement. Ils, ils se posent beaucoup de questions, ils se demandent, effectivement. Mais c'est qui cela Évidemment, c'est un peu... un paradoxe, quand on pouvait le voir effectivement, on se disait qu'il est né de Marie. on connaît sa mère effectivement, et puis on connaît aussi son père qui est Joseph, mais d'où vient tout ce qu'il est, comme tout ce qu'il fait comme miracle, et, et aussi sa, sa parole, comme les saints d'Écriture disent, mais quand il prêchait, il, il prêchait avec autorité, non pas comme les scribes, les pharisiens, les gens réalisaient qu'effectivement qu'il était tout à fait différent dans sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement. Donc, Lorsque on pouvait l'observer, on, on se posait effectivement des, des questions à, à son à son sujet. Qui est-il Et pour ça, il a posé la question, mais donc qu'est-ce que les hommes disent que, que je suis, effectivement et, et alors, c'est comme cela que euh, les réponses ont commencé à fuser. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es ceci, et tu es celui-là, effectivement. En fait, c'est ce que les gens penser lorsqu'il pouvait l'observer et le regarder, effectivement, et il ne savait pas tellement très bien où où le placer en réalité. Vous savez, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions réellement placer les choses à leur juste place, il nous faut les Écritures. Parce que il faut toujours se poser la question, comme cela a été écrit dans le livre de Romains, que disent donc les saintes Écritures parce que c'est cela le repos de chaque croyant, de chaque fils et fille de Dieu. Parce que si nous n'arrivons pas à pouvoir réellement aussi mettre cela en rapport avec les saintes écritures, jamais nous pouvons arriver à pouvoir réellement aussi avoir une ferme assurance pour les enfants de Dieu. Effectivement, c'est pour ça que vous remarquerez effectivement que lorsque Philippe a trouvé Nathanaël, il y a dit « nous avons trouvé ». Celui dont, dont les Écritures ont parlé, dont Moïse et les prophètes ont parlé, dont les Saintes Écritures ont parlé, qui Jésus donc de Nazareth. Vous savez, c'est cela qui qui, qui qui montre effectivement aussi la puissance de Dieu, que réellement que c'est Dieu, comme il avait dit à Jérémie, il veille exactement sur sa parole. Nous lisons dans les Saintes Écritures, nous comprenons que la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait. Nous pouvait exister sans que ce soit la parole de Dieu. Donc, effectivement, que quand quelque chose se passe, il faut toujours consulter la parole. Ça peut paraître effectivement comme étant quelque chose qui est tellement puissant, merveilleux, glorieux, effectivement qui qui, qui est tellement spirituel. Mais si cela ne concorde pas avec le Saintes Écritures, nous avons une difficulté en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir nous aligner. Parce que Dieu nous a instruit, nous, à nous aligner selon les saintes écritures, selon ce que la parole de Dieu dit effectivement. Parce que Dieu aime toujours prouver que ce qu'il dit, il accomplit. C'est pour ça qu'il a posé la question. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis Les gens avaient la pensée de pouvoir dire que c'est Jean-Baptiste, effectivement. Il n'était pas Jean-Baptiste. Parce qu'il il, il marchait peut-être avec cette pensée, effectivement, mais en fait, quand vous marchez cette pensée à son endroit, vous n'obtiendrez jamais ce que Dieu est en train de faire au travers de lui. Il faut que nous comprenions effectivement, mais, mais qui est-il Il avait raison, parce que si les disciples étaient dans la confusion, comment pourrait ils arriver à pouvoir bénéficier de la part du Seigneur ce que Dieu effectivement était en de pouvoir faire Vous avez remarqué une chose effectivement, que lorsque le Saint-Esprit est descendu, regardez le langage de, de Pierre, comment cet homme a parlé pour placer c'est merveilleux frère ça. Pendant que les hommes se posaient des questions, effectivement, nous revenons à ce que nous disons. Non, qu ils ont, pendant que les hommes se posaient des questions, effectivement, en disant, mais, euh, mais, mais voilà, mais ces gens, ces gens sont ivres. Et c'est si, il, il parlait de beaucoup de choses, Pierre ne disait rien. Et puis quand il a ouvert la bouche, il dit, mais ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit dans Joël, au chapitre 2, dans les, derniers, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai donc de mon esprit sur toute chair. Donc, ramenant le peuple pour le positionner dans le temps, leur montrant qu'effectivement, que ceci n'est pas un jeu que les gens se font. Non C'est l'accomplissement des saintes Écritures. Alors, regardez comment il a conduit ces peuples, effectivement, à leur montrer. C'est merveilleux, frères et sœurs, de voir combien Dieu aime que son peuple puisse être éclairé par ce qu'il fait, et surtout avoir confiance réellement dans ce que Dieu a déclaré et qu'il accomplit. C'est nécessaire. Regardez, nous allons le lire, effectivement, avec vous. Dans le livre des Actes, chapitre 2, regardez comment ce terme place les choses et, et le montre enfin que ceux qui étaient venus ne puissent pas arriver à pouvoir être un peu dans des positions tellement incertaines que vous dites que bon, on sait peut-être ceci, parce qu'ils sont ivres, le de vin d'eau, c'est peut cela, effectivement. Non, il fallait que les choses soient placées pour que réellement que la foi de ceux qui sont à Dieu puisse être aussi nourrie à ce moment-là et s'accrocher, effectivement, afin que Dieu obtienne effectivement l'objectif pour lequel il a permis. De... Et puis il dit ici, il dit euh, dans chapitre, euh, chapitre 2 des actes. Alors il dit au verset 16, il dit, mais c'est ici ce qui a été donc dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétisant. Donc il ramenant le peuple qui était là, qui était dans la distraction, c'est pendant que des questions, vous pouvez partir avec des pensées, mais c'était des gens qui étaient fous. Non, non, non, non, non. Il a ramené les choses pour que ces gens-là, parce que vous savez, ce n'était pas des, des gens qui ne connaissaient pas les Choses de Dieu, ils connaissaient les choses de Dieu. Et oui, c'était des juifs pieux, c'est écrit dans les scènes Écritures. Ils sont venus de différents endroits. Alors, montrant ce qu'ils avaient eu à pouvoir lire dans les scènes Écritures, et maintenant leur montrant l'accomplissement, effectivement, de ce que Dieu avait donc annoncé, afin que le peuple ait toujours confiance et foi dans ce que Dieu a toujours déclaré. Même si ça paraît comme si la chose est impossible, il ne pourra jamais se passer, toi crois simplement Amen. ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Parce que Dieu ne dit jamais des choses comme ça. Lorsqu'il dit quelque chose, certainement il a bien pensé à ce qu'il dit. Alors il dit ici, il dit même, vos jeunes gens auront de visions et vos veillards auront donc des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, dans ces jours-là, je, je répondrai donc de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai donc paraître des prodiges en haut dans les ciels, et des miracles en bas sur la terre, du sombre du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera donc en ténèbres et la lune en sombre, avant donc l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera les nom du Seigneur sera donc sauvé. Donc là, il cite effectivement les saints. C'est cela, euh, vous savez, Dieu nous a appelés, nous, à pouvoir prêcher la parole de Dieu et non pas à pouvoir prêcher effectivement les choses que nous avons comme déduction dans notre esprit. C'est pour ça que lorsqu'il a commencé à pouvoir parler, il s'est référé toujours aux saintes écritures. Vous remarquerez très bien que là, dans ce que nous venons de pouvoir lire, cet homme de Dieu déclare devant tous ces hommes, là effectivement, il dit, mais ce que vous êtes en train de pouvoir vivre, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait eu à pouvoir dire dans les livres de Joël au chapitre 2. Le ministère apostolique amène le peuple de Dieu dans la précision des écritures, afin que, oui, messieurs, oui, madame. Parce que c'est ça, c'est pour ça que vous remarquerez que dans les cinq écritures, la Bible nous fait savoir, c'est ce que le nous dit, Dieu a établi d'abord, premièrement dans l'Église, des apôtres. Ce qui veut dire que euh, c'est un appel, à un ministère qui a son importance, c'est-à-dire en rapport avec le corps de Christ, c'est remettre toujours l'Église dans l'ordre. Placer les choses, parce que c'est l'esprit, en fait, ce ministère s'accompagne de l'esprit qui place les choses. Pas l'homme, évidemment, mais c'est l'esprit du Seigneur qui place effectivement les choses à leur juste de place afin que le peuple de Dieu continue à pouvoir voir, effectivement, parce que nous avons, nous sommes appelés à pouvoir atteindre la perfection. Pas l'imperfection, mais la perfection. Donc il nous faut la mesure juste Voir clairement ce qu'il a dit, ce que Dieu a pouvoir dire. C'est pour ça que vous remarquez, effectivement, que même dans la Bible, effectivement, ils doivent. Ils ont eu à pouvoir traduire, effectivement, mal certaines écritures, transformer peut-être en, en lisant avec la logique, effectivement. Mais quand le Saint-Esprit vient dans le ministère apostolique, même en lisant l'écriture, ça fait que ce n'est pas possible. Ce pas l'homme, en fait, c'est l'esprit, en fait, qui est l'auteur de l'écriture, effectivement. Et alors, il ramène, dit, ça se lit pas comme ça, ça se lit comme ça. Et plaçant la chose à sa place, Enfin que, comme l'écriture le dit, la foi vient de ce qu'on entend. On n'entend pas les erreurs, parce que l'erreur ne peut pas produire la foi. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que ce soit la parole juste placée à sa place, parce qu'il doit faire son. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit, non Qui agit en vous qui croyez parce qu'il ne peut agir en vous et en nous si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Donc être ramené sur le chandelier pour qu'elle donne effectivement ces dons pour lesquels le Seigneur, notre Nous l'avons entendu avec vous, que dans chacun, c'est lui qui vaincra. Ceux de Fès ont eu leur temps, mais ceux de l'Odyssée, Dieu leur a donné l'équipement nécessaire. L'équipement que vous avez. <rire> Pas le même que l'équipement que ceux de Fès par exemple où il y a au oh, frère oh, frère que et... ces deux fès avaient aussi vous posez la question mes frères. quand même nous savons où oh, la parole est toujours la même parce que c'est le même dieu la parole mais regardez je vais vous poser la question quand vous regardez dans les scènes écritures autour du trône il y avait quoi il y avait quatre êtres vivants est-ce que vous comprenez Donc nous l'avons pu voir ici dans les tableaux. Ah, quand maintenant l'esprit de Nicolas a commencé, ce n'était pas l'esprit de vous qui est sorti. Est-ce que vous suivez Est-ce que tu as l'image Peut-être on ne sait jamais, pour que vous puissiez peut-être comprendre. C'est important que vous saisissiez les choses effectivement pour que vous compreniez. Dieu a une façon. Le même Dieu, il agit en tant que fils, en tant que père, en tant que Saint-Esprit. Quand c'est le Père, ce n'est pas le Fils. Alléluia. Quand c'est le Fils, ce n'est pas le Père. Vous avez dit que le Père est plus grand. Mais c'est toujours. Est-ce que vous comprenez cela Donc ça, c'est très important de pouvoir réaliser comment, même dans les âges, Dieu a eu à pouvoir agir, effectivement, pour donner à chacun ce qu'il aurait était nécessaire pour le don, en fait, il leur permettre de pouvoir vaincre. C'est pour ça qu'on dit, à ah, celui qui vaincra. Donc, pour que tu puisses vaincre mon frère et ma soeur, il faut que tu aies la chose qu'il faut pour pouvoir vaincre. Si il nous donne les tableaux, vous allez dire, ah ben je parlais, mais voilà, merci, merci beaucoup. C'est pour ça, jeune docteur. Dieu nous a bénis en nous donnant un, un docteur. Hein, quand on a besoin, hein, que Dieu te bénisse. qu'il bénisse ton épouse aussi. Hein, on fait ceci. Hein. Ah oui. Et mais ben voilà, vous voyez bien, c'est merveilleux ça. Et là, vous voyez ici, c'est l'âge de ce que ce que vous voyez ici, et vous voyez là. Et vous voyez aussi là, vous voyez aussi là, vous voyez tout ça effectivement. Comment le Seigneur fait des choses effectivement d'une certaine manière En fait, on comprend que la façon dont le Seigneur, notre Dieu, agit et fait les choses effectivement au travers des périodes bien déterminées, ce n'est pas comme nous en fait que nous voyons les choses. C'est qu'il est capable de pouvoir faire les choses à sa manière. Et puis, c'est surtout nous qui devons prêter attention à pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu fait. Comme nous l'avons dit aussi, entendu aussi, que nous avons aussi notre aujourd'hui. Comme eux aussi ont eu aussi leur aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons comprendre que Dieu, quand il agit, quand il fait quelque chose, il a un but précis à pouvoir le faire avec toi. Comme avec ce qu'ils ont passé, effectivement. Chacun a pu avoir ce qui était nécessaire. C'est pour ça que toi et moi, dans notre temps, nous devons avoir ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions arriver à pouvoir vaincre. Vous savez que, euh, euh, je crois qu'au temps de Luther, ils étaient toujours dans les Pères, Fils et Saint-Esprit. Mm -hmm. Quand nous arrivons dans notre... Je sais pas, tu peux, tu peux dire? Quand nous arrivons dans notre, dans notre temps, c'est jeudi aujourd'hui pour la prière. Alors, regardez bien l'écriture, nous revenir ici. Il dit, verset, euh, verset 22, il dit Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais comment, comment il parle effectivement A rendu témoignage effectivement devant vous par les miracles et par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le vous vous savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ce qui est merveilleux, c'est que <rire> quand cet homme ici parlait, il n'interprétait pas les choses effectivement. Il parlait et démontrait en s'appuyant sur ce que l'Écriture dit toujours. Enfin, que la foi des croyants soit basée non pas sur ce que nous disons, mais ce que les saintes écritures disent. Ici, si il nous dit effectivement que, car il dit ceci, il me dit, mais, mais euh, Dieu Dieu, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Dieu l'a ressuscité en les délivrant de liens d'amour. Parce qu'il y en avait de ceux qui, en ce temps-là, ne croyaient même pas à la résurrection. Vous vous souvenez, non Une femme avec cette vous connaissez cela, non Ok. Alors là, parce que dire que <rire> il est ressuscité, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur et ceci, en fait, mon frère et ma soeur ce que vous voyez, Dieu n'est pas un homme de spectacle amen, amen. vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire qu'effectivement que, ouais, les gens aiment toujours vous voyez, je vous prouver que je suis bien non, Dieu n'est pas comme cela ce que Dieu veut, c'est que toi, tu aies la foi dans sa parole pourquoi nous disons cela parce que quand on crie notre Seigneur a marché sur la terre tout le monde l'a vu il a prêché, tout le monde a entendu il a fait des miracles, tout le monde a fait Et Effectivement, quand il est aussi mort, tout le monde l'a vu parce qu'on l'avait suspendu plus haut afin que tout être humain puisse le voir quand Dieu serait élevé, vous connaissez, non Demain, oui, il va laisser un dans le désert. Il faut que le fils de l'homme soit élevé aussi. Vous comprenez cela, non Donc, on l'avait mis là, parce que comme ça, personne ne peut dire que je n'avais pas vu ça. Donc, tout le monde a pu voir que si Jésus est vraiment à la croix, méprisé, rejeté par tout le monde, enfin, la finalité, c'est qu'il est allé à la croix, et même on l'a percé et tout le monde a constaté sa mort. Maintenant, vous savez, comme il avait dit que détruire cet homme, je l'ai bâti, vous connaissez cela, non et Dieu de saint avait dit à, à Pilate, il dit, mais cet homme ici, nous savons qu'il avait dit que s'il meurt, comme nous l'avons tué, et qu'il va, vous connaissez, non oui. Que la vie de qui va ressusciter. allons nous te demandons, toi. Prends tu gardes effectivement ton armée, quand pour tout de ce cette, de cette, de cette, de tombeau là où il est mis là-dedans, afin qu'on prouve à tout le monde qu'il était un faux. Oh, tout ça, c'est ce que Dieu voulait <stitulose> Dieu a sa façon de faire les choses. C'est pour ça que lui-même, et Pilate dit, mais ah non, non, non, non, non, Vous me l'avez amené, vous avez permis qu'il soit mort, effectivement. Moi, je ne vais plus y aller jusqu'à donner l'armée pour retourner là-bas. Vous avez vos gardes à vous. Prenez vous-même vos gardes. Parce que vous dire, oh, pensez pour, bien. Pour, pour, pour, pour, pour, pour. Non, prenez vous-même vos gardes, allez les placer là. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont placé les gardes. Mais les troisième la... jours. Ce qu'il avait, qu avait dit. C'est accompli littéralement. Donc même les gars sont entrés, effectivement, mais il n'est plus là. Les tombeaux est vide. Qu'est-ce qui s'est passé Mais il est ressuscité. Il dit, Si c'est comme ça, ça ne dit, pas trop fort. Mais non, comment ne commentait pas parler. Mais il est ressuscité. Il n'est pas, il n'est plus un tombeau. Mais il dit, non, ne parlez pas trop fort. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont pris l'argent. Ils disaient, mais c'est vrai, monsieur madame. Ils l'ont corrompu, n'allaient pas parler, effectivement. Dites que les disciples sont venus, -ils, ils ont même apporté le corps. Les disciples ne savaient même pas. C'était des sœurs. Les disciples tremblent dans les maisons, effectivement. Vous voyez, c'est triste, hein, frère, c'est comment les hommes peuvent... Bon, il est ressuscité, effectivement, des morts. C'est-à-dire que quand il est ressuscité, il pouvait, parce que Dieu, on pense qu'il va faire ça. Non, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il va aller dans les salades. Mais voici. J'étais mort, je suis ressuscité maintenant. Vous croyez Il n'a pas fait ça. Non, messieurs. Non. Non, il avait dit à ses disciples que, quand je serai ressuscité, je vous précéderai où c'est En Galilée. Oui, Amen. oui pas au Saint-Nédran. Frères et sœurs, nous devons connaître les dieux que nous servons. Nous pensons qu'il ne fait rien, non, il est tout puissant. Amen. Il fait les choses selon sa parole. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir bien écouter, bien lire, parce dit, mais, Seigneur, on ne te voit pas l'œuvre. Non, il y a l'œuvre. Parce qu'il voulait placer le temps passé. Non, dans ton temps présent, il agit. Selon ce qu'il a dit. Parce qu'il a il faut qu'il vienne nous montrer. Il n'a pas dit qu'il va se mettre en public. Non, il a apprécié en public, mais la résurrection, c'est pour toi. Amen. Il a dit le monde ne me verra plus. Amen. Il avait dit ça. Amen. Mais vous, mais vous, vous me verrez. C'est toujours très important de lire les Écritures de la bonne manière, pas comme un journal, mon frère et ma soeur. Parce que cette manière-là, quand on lit comme ça, sans regarder comme ça, on commence à voir, ah c'est vrai, Seigneur, j'ai prié, mais je ne vois rien comme changement. Mais en fait, c'est parce que tu ne regardes pas de la bonne manière. Parce que moi je sais pas, c'est comme ça qu'ils attendaient quand ils avaient dit que oui, quand le Messie viendra, après ils attendaient que les anges allaient descendre, effectivement, mais il est venu <rire> selon les saintes écritures. Il avait dit, et voici, la Vierge concevra. Pas que les anges vont me faire descendre du, du, du, du ciel, non, et qu'il y aura les trompettes, effectivement. Non, la Vierge concevra. Et comment il les a confondus en plus parce qu'ils attendaient effectivement qu'ils allaient naître dans un endroit comme un temple, dans un lieu très saint. Non! Alléluia! Le Seigneur nous confond, mon frère ma soeur. La pensée des hommes ne peut jamais être dans la pensée des dieux. Mais pensées, ils se sont de vos pensées. Donc effectivement, il n'a qu'à où c'est. Dans un lieu où même les saints me Mais ce n'est pas possible que le Messie, le Sauveur, oui bien sûr, les Rédempteurs, viennent naître où c'est. Là où il y a des animaux! Même toi et moi, frère, on ne veut même pas croire ça. Mais, mais vous savez, le, le, le, le Christ dont on parle, il est né là-dedans. dit, Oh, frère, quand même. Tout de même, quand même, mon frère. Nous dirons ça, mon frère. Mais ce n'est pas si nous disons ça. Nous dirons ça, non. Hein, C'est un endroit propre quand même. Dieu est dans un Oui. Et vous priez dans un endroit bizarre, effectivement. Mais... C'est ça. Alléluia. Amen. On me disait, mes frères, parfois tu as des problèmes parce que tu, tu, tu n'as pas d'oxygène, tu respires toujours le monoxyde de carbone qui circule dans la salle. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire Je joue là-bas, les voisins vont griller. Alors on souffle avec le monoxyde de carbone, Il dit, c'est pour ça ta respiration problématique. Dit, est problématique. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, Dieu nous aide Tu n'as ai pas le moyen de faire des trous ici à gauche, à droite pour faire, Votre si j'ai fait des trous, problème là-bas. Est-ce que vous comprenez? <rire> c'est comme, j'ai pas un état, mais c'est Il peut pas, il peut pas, mais c'est là. Là, loi que toi, tu peux pas réaliser qu'effectivement. Et vous savez qu'on pensait que ah, quand il va naître, de... dans les ciels partout, on sent que dans la ville va toute la musique qui vient. Il vient du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais il est né. Non. Un endroit où les gens ne comprenaient même pas qu'il qu y a quelque chose qui est passé là-bas, non. Mais à qui est-ce que les gens sont allés parler Pas aux prédicateurs. Aux bergers. Aux bergers. Aux gens qui dire, Mais monsieur, quand même, les animaux. Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Mais parce que c'est un agneau qui est né. Alléluia. On ne peut pas parler. Mais quand c'est un agneau, on parle au berger. Allez prendre soin de, de l'agneau. Mais Dieu, Dieu est, est vraiment juste. Et est vrai. Il faut le connaître, mon frère. Il ne va pas faire les choses à, à ta manière ou dans ma manière. Non. C'est pour ça qu'on ne saisit pas bien les choses de Dieu. On se dit, mais frère, ben, ça ne va pas. Non, ça va, ma soeur. Oui. Amen. Même si tu souffres dans ton épreuve, effectivement, ça va. Amen, oh, Oui. Amen. Vous savez, quand j'ai toujours dit, je dis, Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Tu dis toutes choses qu'on coupe qu pour le même second l'Éternel. Amen. Amen, Amen. Amen. Ah, il est bon. Hein. Oui. <rire> Et tout ce que Dieu fait est toujours bon. Amen, amen, amen. Et quand même, ça ne va pas, comme vous le savez, vous entendu. Eh bien, vous vous souvenez, nous allons continuer. Vous vous souvenez, nous aimons beaucoup. Il y a beaucoup de personnes dans les scènes Écritures. Et nous aimons tous, hein. sauf les... Bon. Mais oui, nous aimons ceux qui sont des dieux, quand même. Amen. Et nous aimons tout le monde. enfin, Vous comprenez quand même. Amen. Bon, alors la tsunami, vous la connaissez C'est Dame qui aimait tellement cet homme de Dieu à tel point de dire Non, non, non, non, cet homme, il faut, faut qu'on construise. Quand vous prenez. Bon, bref. et a pris soin des. des... C'était Élisée, je pense. Là. Et Dieu voyait. Elle avait ce désir dans son cœur de pouvoir faire quelque chose de bien pour cet homme-là. Dieu voyait. Ah oui. Il... C'était vraiment. Et elle a fait cela. C'est comme cela que. Après avoir fait cela, Dieu sait toujours. Vous savez, ce que vous faites à l'un des plus petits, ce qu'on fait, n'oubliez jamais. Même un stylo, même un verre d'eau. Le Seigneur a dit même un verre d'eau. Donc, tout ce que vous faites à l'un de vos frères, mais de tout votre cœur, n'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est écrit. La récompense, vous l'aurez. Comme, je ne sais pas, vous savez, vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole « Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Toi, si tu peux payer la dîme, paye la dîme. » Ne dites pas « Oh Seigneur, j'ai payé, mais je ne vois pas, comme tu as dit, les églises des cieux. » Écoutez. Écoutez. Oh, parce que j'ai mis, mais j'attendais de voir directement quand je saute les églises s'ouvrir et pour mon compte gonfler. Écoutez, frères et sœurs, vous payez mais Dieu, il est Dieu de sa parole. Il est impossible qu'il n'accomplisse pas ça pour toi. Ton problème à toi, c'est d'accomplir. Son problème en liste de pouvoir aussi accomplir. Donc Dieu va le faire. S'il était incapable de le faire, il n'allait pas mettre la promesse. Et ça m'a dit, vous vous amenez, c'est bien. Il, il peut le dire, non Il s'arrête là. Et puis il a dit après, et vous verrez... Ça ne sert à rien de pouvoir te Non, il dit, vous verrez. Mais quand on fait ce que Dieu nous demande de pouvoir faire, il ne dit pas, Seigneur, mais je veux quand même que tu le fasses vite, tu, tu me donnes aussi rapidement. Non, ça, c'est c'est pas du donna donnant hein. bon, Seigneur, j'ai fait, il dit tout mon cœur. Je trouve que c'est juste, effectivement, mais à ta convenance. C'est comme un, un fils qui dit, Seigneur, j'essaie une chose. Et ça, c'est impossible, tu ne le fasses pas, que tu guéris toutes nos maladies. Même si j'ai quand même le douleur je ne peux pas douter de ce que tu as dit parce que je sais que tu es capable de pouvoir le faire. Mon problème, c'est de pouvoir avoir foi. Maintenant, le restant, c'est toi. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, je chanterai quand même. Parce que pour un fils de Dieu, je ne suis pas avec mon père donnant. Non, je le Parce que, vous savez, c'est la vérité. C'est comme ça que nous sommes. Mais ce que moi je suis avec j'ai dit esclave à son maître. Parce que j'étais perdu. Je n'étais même pas payé quoi que ce soit. Parce que mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu peux payer au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi Parce que lui, il a donné sa vie pour toi. Tu le sais. Le sang qui t'a libéré aujourd'hui, qui a fait de moi que je puisse maintenant avoir accès au ciel. Qu'est-ce que toi tu as donné pour l'avoir tu savais très bien que le Seigneur t'a sauvé avant que tu le saches. Il t'a aimé même avant que tu l'aimes. Vous voyez, parfois on peut dire, mais frère, mais c'est écrit dans les scènes. Vite, vite une écriture dans, dans le livre de Romains. Regardez. Regardez ce qui est très touchant dans cette écriture, dans le livre de Romains, Romains au chapitre 5. Il nous dit, il dit ceci. Verset 1, étant donc justifié par la foi, vous suivez, justifié par la foi, vous savez ce que ça veut dire, justifié, non bon, Nous le répétons, ça veut dire que justifié, ça veut dire que tu as été coupable, tu as volé, tu as tué, tu as fait tout, tu as fait tout un tas de choses, effectivement. Et maintenant, quand Dieu te regarde, le voisin voit que je la connais, ou je le connais. C'était un meurtrière, il a fait ceci, il a volé un grand voleur, il casseur de maison, tout ça. Il disait effectivement, donc, il connaît ton état. Mais en fait, quand Dieu t'a regardé, et t'a regardé au travers de ce filtre-là, c'était quoi en fait Il est monté dans le dans, dans, dans, dans tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Non seulement, non pas avec les sangs des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. C'est pour ça que sang là, ce n'était pas possible que le péché puisse résister, en fait, parce que ce sang-là ne couvre pas les péchés, mais il ôte les péchés. Parce que quand on a ôté la chose, c'est que c'est comme si cette chose n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez Si c'est ôté, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Si c'est couvert, vous vous souvenez, on n'en pas souvent. Si c'est couvert, c'est qu'il y en a un dessous. Mais quand c'est ôté, on doit chercher pour trouver il n'y en a plus. Donc, regardez ce que l'Écriture nous dit ici. Il nous dit, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, pas par vos efforts à vous, non pas par votre bon vouloir, votre désir, mais par cet homme-là qui est venu, qui a payé le prix. Nous continuons, il dit, à nous donc, à qui, à qui, donc je à qui, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La loi est venue par... Vous suivez, ma soeur Vos Bibles, vous les avez, n'est-ce pas hein? Si vous n'en avez pas, Frère Zachée Frère Rosario peut vous donner aussi. Pourquoi je vous dis toujours de lire la Bible C'est pour qu'elle rentre en vous. Que les Écritures soient en vous, mon frère Massa. Mon frère Rosario, mon frère Jésus, surveillez un peu si quelqu'un n'a pas la Bible, s'il a oublié chez la maison, donnez lui pour qu'il lise pendant que je lis. Regardez. Il dit, « À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce nous avons compris que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par la grâce, hein? Vous savez, c'est dire la grâce aussi? Ok, nous continuons, on dit, dans laquelle, dans laquelle nous demeurons fermes. Donc, c'est cette grâce que Dieu nous a accordée, effectivement. Nous n'apprenons pas pour n'importe quoi, nous demeurons fermes là-dedans. Nous réalisons que, nous, que ça part la grâce que moi je suis sauvé. Pas au moyen des œuvres, mais vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Je n'ai rien fait. Mais il est venu pour pouvoir payer pour moi. Il m'a donné aussi le moyen pour que je puisse arriver à pouvoir avoir effectivement accès au salut qu'il a accompli pour moi. Regardons. Il dit nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même. Nous, nous nous glorifions même dans les afflictions Sachant que l'affliction produit la persévérance La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire c'est l'espérance Or l'espérance ne trompe point Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit qui nous a été donné Maintenant écoutez bien Car lorsque nous étions encore sans force Christ, autant marqué, est mort pour des impies. C'est-à-dire pour nous. Et maintenant, nous continuons continuer dit ceci. À peine mourrait-on pour un homme, pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Écoutez très bien maintenant, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore, pas que nous sommes devenus des croyants, mais encore des pécheurs, comme toi et moi, nous vivons dans tous les saletés que nous connaissons, Christ, lui, mourrait pour toi et pour moi. Et nous continuons, il nous dit ceci. Alors, il dit, pour nous, verset 9, il dit À plus forte raison donc, quand nous étions des pécheurs, il est mort pour nous. On a dit maintenant, mais à plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Est-ce que vous comprenez cela Donc, pendant que nous étions ennemis, donc, sa mort nous a réconciliés. Sans qu'on s'en rende compte. Ça, parce que nous n'avons absolument...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 Donc nous comprenons qu'effectivement que Dieu, notre Seigneur, dans sa façon de pouvoir faire les choses, et comme nous le disons, effectivement, il, il a une façon de faire qu'il ne rencontre pas la plupart du temps notre façon de concevoir les choses. Mais ce qu'il attend de toi et de moi, c'est simplement la confiance et la foi. Voilà pourquoi dans les actes, comme je lisais tout à l'heure, effectivement, cet homme de Dieu, comme nous avons fait la référence, il avait dit, mais qu'est-ce que les hommes disent que moi je suis Parce qu'il ne voulait pas que ses disciples marchent avec de pensées peut-être. Parce que peut-être, la parole de Dieu n'est pas peut-être. Il faut que nous puissions être sûrs de ce sur, sur quoi nous sommes basés et fondés, parce que ne vont pas bâtir sur du peut-être. Nous devons bâtir sur la chose sûre dont nous sommes certains. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit donc fasse donc très attention. L'apôtre Pierre montrant et parlant, parce qu'à ce moment-là, la question avait été posée là-bas, mais il demande maintenant au peuple, effectivement, lui montrer, Je mais c'est sûr et certain que c'est Jésus, effectivement, qui, il est mort. Et puis, nous avons parlé, il est donc ressuscité. Nous continuons rapidement pour terminer. Ressuscité, effectivement. Et c'est cela que nous lisons ici, au verset 24. Il dit, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pour quelle raison pour quelle raison il n'était pas possible que les liens de la mort ne puissent le retenir Mais parce que l'Écriture avait déclaré, comme il dit ici au verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment les Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie donc la corruption. Donc, il ne pouvait pas rester effectivement dans les tombeaux, il ne pouvait que sortir effectivement. Pourquoi Parce qu'il y avait une écriture qui disait qu'effectivement que son âme ne pourrait pas rester. Non, ce pas possible. Et comme il dit ici, tu ne permettras pas que mon âme voie donc la corruption. Donc, il devait donc. Sauver. Et cela que quand il parlait effectivement, ces gens-là connaissaient les écritures. Mais il est récité, non. Il ne pouvait pas douter. parce que, mais, Oui, mais c'est vrai. Il nous montre que c'était écrit. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas dans les saints d'écriture. Bien sûr que oui. Il ne peut pas le faire. Pourquoi Parce que Dieu est la parole. Mm -hmm. Parce que c'est pour ça. Je disais à mon frère. qui m'avait appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il avait eu, euh, il a fait un cauchemar là qu'il a... Auquel il s'est réveillé le matin, son cœur palpitait, il n'était pas tellement très bien, tout ça. Si des suites, ça a dit, mais vraiment, ma journée a été, j'étais vraiment pas tellement bien parce que j'ai vu cela. Et il m'a raconté un peu en détail, tout ça. Il dit, puis quand je me suis réveillé, il dit, mon Dieu, je ne suis pas comme ça. Et puis j'ai dit, mon frère, je dis, que la paix du Seigneur soit avec toi. Il dit, mais pourquoi il troublé, effectivement Il dit, mais je suis troublé parce que j'ai eu à pouvoir voir ce qui me connaît. Il dit, mais le problème, c'est celui-ci. ci le diable est venu dans ton son, dans ton rêve. Alors, il t'a montré cela, il t'a impliqué dans cela. Et quand tu t'es réveillé, l'angoisse et l'anxiété a saisi ton cœur. J'ai dit, mais tu sais pour quelle raison il t'a eu, eu comme ça Mais il t'a eu parce que c'est parce que tu as encore l'ignorance des choses. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. C'est la parole de Dieu. Amen parce que quand les diables vient ainsi avec toi, vers toi, parce qu'il sait que toi, tu ne connais pas les Écritures. Mais si tu connaissais les Écritures, tu allais quand même te réveiller en disant, « Non, Seigneur, ceci ne vient pas de toi. » Parce que quand je suis venu à toi, tu m'as lavé, tu m'as pardonné. Maintenant, je m'accroche à toi. Comment on peut me ramener à ça Est-ce que vous comprenez C'est parce que vous ne connaissez pas les Saintes Écritures. Le Seigneur a vaincu Satan par la parole. Satan est venu, il était qui Il lui dit aussi, il est aussi écrit. Il vient avec l'interprétation Satan, lui vient avec la vérité. Plaçant tout. Il faut toujours placer l'écriture à sa place. Les démons s'enfouient. C'est pour ça que nous sommes appelés à méditer, à lire la parole, à prêter attention. Vous ne perdez pas votre temps ici, mon frère et ma soeur. Lire les saintes écritures, c'est l'arme que Dieu vous a donnée. Pourquoi Satan n'a pas su faire bouger Adam Adam connaissait. Il avait la conviction, il savait qui il était. Satan disait, si je vais bouger là-bas, c'est 1000 volts. Ah oui, c'est sûr et certain. Je vais tourner à gauche et à droite, et fait pour trouver comme, comme les mouches. Hein. Ah oui, il dit ça, j'arrive là-bas, c'est autre chose. C'est important, frère et ma soeur, que vous compreniez le pourquoi nous nous rassemblons, le pourquoi Dieu... Parce que, vous savez, à force d'être ensemble, dans certains moments, les habitudes s'installent. On peut dire non, frère, mais c'est la vérité. Vous écoutez, ça devient comme un bureau. gloire à Dieu. Mais en fait, la parole ne pénètre plus vraiment vous ne réalisez plus en fait... C'est comme un enfant qu'on donne toujours la viande tout le temps, on lui fait des sauces à gauche avec la viande, steak, il va manger. À ce moment vous lui faites encore un bon steak là, il va se pousser comme ça, parce qu'il en a mangé, mais quelqu'un qui est là-bas, comme en Inde ou en Afrique, effectivement, quand il voit ses steaks, il voit ses yeux, il est comme ça en train de trembler parce que ça fait longtemps qu'il ne mange pas, il mange des eaux, il mange des poulets qui, qui sont un sont maigre, mais là, il voit une viande qui est là-dedans. Que toi, tu regardes, tu dis Oh, malade, mais si tu savais, envoie-le-moi ici. C'est ça le problème que nous. Ça va. Alors nous disons vite et puis nous allons prier et puis nous rentrons à la maison. Et il dit donc, il dit, verset, verset, verset, verset 28, tu, ne, tu me fais connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Continuellement, hein, quand nous, notre Seigneur est avec nous, effectivement, euh, nous sommes heureux et, et nous le remercions pour cela, ça, ça fait autre chose, hein, qu'il soit béni. <rire> ah, que son nom soit béni. Merci, Seigneur. Alors, il dit, effectivement, il dit, homme, frère, maintenant, après d'avoir cité les écritures, et montrant effectivement, ce que Dieu a eu à pouvoir montrer, effectivement, qu'il a cité, il a dit ça, il a accompli, maintenant, il dit, homme, frère, maintenant, il dit, homme, il dit, frère, parce que c'était David qui avait parlé, non? Il dit, parce que pour que vous puissiez pas commencer à douter, oh, mais c'était quand même probablement avec David, effectivement. Dieu connaît la pensée des hommes. Hein? Il dit, moi, c'était quand même David. Non! L'esprit dit, homme, frère! Homme, frère! Oh, frère, il dit, homme frère, qui me soit permis de vous dire librement au sujet de qui Du patriarche David. Oh, oui. Qu'il est mort. Qu'il a été enseveli. Mm. Et que son seput existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est la preuve qu'il est mort. En fait, parce que lui, il a cité l'écriture. En fait, c'était n'était pas de lui. Vous pouvez dire, oh mais c'est la vie qu'il a dit, donc ça appartenait, donc. C'était David, effectivement. Dieu n'a pas accompli en David, tout quand On commence à douter un tout petit peu. Il dit, non, non, non, non. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Écoutez bien, et puis écoutez bien, il dit, mais c'est parce qu'il est important que nous suivons, nous comprenons, il dit, mais, il dit, mais, donc, voilà, il a il dit, mais, comme il, il était donc prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue, et annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous comprenez? L'homme sous l'inspiration du Seigneur. C'est comme ça qu'ont été toujours ces hommes, effectivement, comme des prophètes. Ils parlaient, effectivement, mais en fait, le Seigneur montrait les choses. Il dit qu'il a annoncé, mais ce n'était pas de lui qu'il parlait, mais c'est de Christ, effectivement. Il dit, c'est en deux, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous ici, nous en sommes tous témoins. Ah, Dieu soit béni. Amen. Ce jour-là, il a posé la question, qu'est-ce que les hommes disent que moi je suis Les uns disent que tu es jean baptiste d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes, ainsi de suite. Mais il vous donc Qu'est-ce que vous dites? Parce que votre foi ne doit pas très basée sur le peut-être. Si vous n'avez pas réellement confiance et connaissance de celui que je suis moi, comment vous, vous prêtez foi aux paroles que je vous dirai? Mais bien sûr, monsieur, madame, monsieur, il faut que tu sois sûr de la personne pour croire quand même ce qui est dit. Et vous croyez tout n'importe qui comme ça? Même enfin, quand même, ne prêtons pas foi tout esprit quand même. N'est-ce pas vrai Amen. On nous a dit à ah, nous, éprouvez les esprits. Ce n'est pas pourquoi n'importe quoi, n'importe qui, quand même, frère, il y a un problème avec vous. Dans quel ici vous allez les blesser le peut-être nous. <rire> un enfant de Dieu, c'était toujours durement. Ah, il doit être sûr et certain de ce qu'il a né. Parce qu'il doit être sûr et certain que Dieu ne fait pas des choses pour plaire aux gens, mais il fait des choses selon sa parole. Je vais être sûr. Et que cela est conforme aux scènes d'Écriture. Est-ce que vous suivez C'est pour ça qu'il a posé la question. Vous ne pouvez pas marcher avec moi sans savoir qui je suis quand même. Vous ne savez même pas où je peux vous amener. C'est ça le problème. Et quand il a posé la question, c'est alors que Pierre a crié en disant, avec certitude, que « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mm » -hmm. Vous connaissez donc la suite. C'est ces jours-là, c'est ces pierres-là qui parlent, en fait. Il avait la certitude, effectivement, de qui était ce Jésus. Quand on dit que Jésus est le Fils des dieux, vous le savez très bien que ça ne va pas dire que il est la deuxième création, comme il a existé lorsque Dieu était dans les ciels et puis il l'a mis à côté de nous, en fait, ça veut dire que Dieu dans son rôle de sauveur. En fait. Oui, messieurs, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire sauveur. C'est pour ça qu'on appelle Jésus, Jésus est choix. Vous connaissez, non ça veut dire quoi Yahvé Savia. Jéhovah. Donc Yahvé Sauveur. C'est pour ça qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il est dans cette manifestation de pouvoir sauver. En tant que sauveur, c'est manifestant ainsi. Ainsi donc, quand cet homme maintenant arrive à pouvoir... Parce que vous pouvez comprendre. Regardez comment il explique ici. Il dit une chose. Il dit. Verset suivant. Il dit... 32 dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quand on nous dit élevé par la droite de Dieu, effectivement, comme il dit qu'il est assis à la droite de Dieu, et ça veut dire quoi en fait être assis à la droite de Dieu parce que c'est là qu'on nous montre toujours l'image de euh, le père et puis à côté on met ici à droite le fils et puis à gauche effectivement le saint esprit d'esprit qu'il y a un trône effectivement cela. mais la droite effectivement ça ne veut pas dire qu'il est monté et puis Dieu le père est assis ici et puis il est assis ici à côté non, qu'il n'y a qu'un seul Dieu la droite ça veut dire la puissance la force, oui ça veut dire que tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la toile. C'est comme ça qu'on dit à la droite, c'est-à-dire la droite c'est la force. La droite c'est la puissance. C'est ce qu'il avait dit, effectivement. c'est pas qu'il y a un trône, effectivement, qui s'est assis à la droite et qu'on voit le Père et Dieu. Alors il dit, donc élevé donc par la droite de Dieu. Ah, il a reçu donc du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne point monter au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis de marche, ton marche au pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que quoi Que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez. Alors Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire le roi de Dieu. C'est vrai quand même que la certitude qu'avait cet homme, c'est parce qu'il a eu à pouvoir réellement reconnaître et savoir qui était donc celui donc qui était avec eux. Et c'est comme cela que sa foi, et comme nous l'avons entendu, n'était pas basée par une illustration de quelque chose dans l'esprit. C'était basé sur ce que Dieu accomplissait effectivement dans la vie de ce Jésus et au travers effectivement de ce Jésus. C'est-à-dire que les scènes d'Écriture, la parole de Dieu qui s'accomplissait. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous, nous sommes appelés à pouvoir être des fils et des filles de Dieu. Ce qui fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est quoi en fait Mais c'est parce que les saintes écritures, tu les ont aussi démontrées, c'est par la parole de Dieu que toi, tu as l'assurance que tu es un fils de Dieu. Et je vais vous poser aussi une question, et puis on va prier. Quand vous avez eu à pouvoir croire effectivement le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en vous À vous qui l'avez reçu, à vous qui avez cru en lui, qu'est-ce qui s'est réellement passé en vous Il doit être passé quelque chose en vous. C'est quoi vraiment qui s'est passé Et comment d'abord cette chose-là s'est passée en vous C'est ça que vous devez vous poser la question en réalité. La chose qui s'est passée en vous, c'est parce que vous avez cru à quelque chose. C'est quoi que vous avez cru D'abord, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez arriver à pouvoir l'accepter comme votre sauveur personnel Peut-être que vous ne l'avez jamais accepté, Pour moi, vous n'avez jamais posé la question de savoir, euh, est-ce que vraiment je l'ai reçu C'est ça. Posez-vous à comment vous l'avez reçu, comment vous l'avez accepté, à quel moment vous l'avez accepté. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait ce moment-là. Parce que si ce moment-là n'existe pas pour vous, c'est qu'il n'y a rien de Dieu en vous. Vous ne l'avez pas reçu. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, comment vous l'avez reçu Comment tu l'as reçu, mon frère Comment tu l'as reçu, ma soeur À ceux qui l'ont reçu, parce que tu le reçois. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite Tu crois en lui. C'est moi, moi qui dis, mais c'est à vie qui dit, à, à, ce à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que quelque part, sûr et certain, il s'est passé quelque chose. En dedans de toi, tu as entendu ce que la Bible dit. C'est l'écriture que tu as entendue. Parce que frère et sœur si tu n'as pas, si pas cru à l'écriture, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas un croyant. Parce que c'est l'écriture qui fait l'effet dans la personne. C'est pas mon explication à moi. Ou... Non, non, non, non, non. non. C'est pour ça que, pardonnez-moi encore, moi, c'est pour ça qu'on dit effectivement, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit. La Bible a raison. Parce qu'il faut, comment tu sais qu'il est Seigneur parce que l'Écriture l'a dit. Pas que le frère me l'a fait savoir. Non, j'ai vu dans les scènes de Et cela a été confirmé par la parole de Dieu. Et dans mon âme, et c'est vrai qu'il est Seigneur. Vous voyez, peu importe les âges, peu importe le nombre d'années qu'on peut arriver à voir passer, il y a toujours une chose qu'il faut jamais oublier l'importance des saintes, des écritures. L'écriture doit toujours être quelque chose de très présent pour toi dans ta propre vie. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu doit être enlevé, c'est sur base de quoi? Non, tu dois être enlevé, mais sur base de quoi? Dieu ne va pas t'enlever seulement comme ça. Il y, a, il y a quand même quelque chose sur, la, sur base de quoi? Il dit, mais sur base, c'est... Regarde, je ne vais pas rentrer encore dans la sainte. Il dit, mais si nous croyons, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il faut croire d'abord. Oui. Croyons aussi que Dieu oui. ramènera par Jésus. Parce que pour arriver à pouvoir croire la seconde partie, si tu n'as pas cru à la première partie, et Dieu te bénisse, ma bien aimée soeur vous, vous me regardez, je ne prends pas votre temps. Si tu n'as pas cru à la première partie, la deuxième ne fonctionnera jamais. Parce que la, deuxième, la première partie qui conditionne la deuxième partie. Ce sont les écritures, messieurs. Ils sont, ils sont placés dans l'ordre qu'il faut pour que tu comprennes que Dieu ne se trompe pas. Parce qu'il est frère, tu, tu, tu crois en quoi C'est ah, Je crois que Dieu a envoyé un prophète, mais ça ne veut rien dire. Je crois au message, ça ne veut rien dire. Dieu ne regarde pas au message, dit au prophète Non, monsieur, ni à moi. Non, monsieur. Il a déjà dit que Alléluia, moi je veille sur le message et sur le prophète. Il veille sur quoi et voilà, monsieur. C'est sur là qui fait, c'est celui-là qu'il travaille, parce que c'est sa parole qui fait que tu sois un prophète. C'est la parole qui fait que tu sois un fils de Dieu. Sans ça, tu n'es pas fils. Et puis la Bible nous dit quoi Dieu est la parole. Vous êtes fatigués Dieu est la parole. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça, frères et sœurs, que quand nous nous rassemblons, nous pouvons, gloire à Dieu, nous pouvons chanter dans cette atmosphère bénie parce que Dieu nous connaît. Mais, comme il l'a dit toujours dans sa prière, le moment le plus important pour nous, c'est que Dieu place sa sémence. Amen. Il faut que la sémence soit, soit placée. Parce que c'est là qu'il va faire de moi que quand je sors, dis, Seigneur, merci que tu que bénis notre frère Christian pour pour l'onction, Seigneur, les mains. Parce que les cantiques ont été chantées, mon âme a été préparée, la sémence est entrée. Oh Dieu, j'étais malade, je suis guéri. Amen. Parce que d'abord, les cantiques m'ont préparé. Amen. Et la parole est venue. Amen. Seigneur, je n'étais pas venu pour rien. Gloire à toi pour cela. Je sors fort. Oui, monsieur. Frère et soeur, pardonnez-moi. Vous savez, frère et soeur, vous qui dormez, qui me regardez comme si j'étais en train de vous déranger, vous savez que chaque jour ici, chaque moment, vous êtes en combat. Oui, monsieur. Chaque instant, chaque jour de ta vie, le diable ne te laisse pas tranquille. Tu t'élèves, c'est un combat. Tu vas te laver, c'est un combat. Tu vas traiter un combat. Donc toi, sois toujours fort. Amen. Vaillant, monsieur. Il t'équipe encore aujourd'hui. C'est vrai. Amen. Pour que sur le chemin de travail, quand il vient de les dépenser, tu sais les repousser. Amen. Tu dis, je suis un fils de Dieu. Amen. Je l'ai reçu parce que l'écriture l'a dit. Amen. Il fuira l'écriture, monsieur. C'est vrai. Amen. Mais si tu es vide. La journée c'est comme des concombres, tu vas venir toujours comme ça il va te dire tu sais que tu, tu es incapable, ah oui c'est vrai et tu as péché, oh, oui c'est vrai Mais nous l'avons entendu pendant même que moi je ne l'ai même pas connu il est mort pour moi mais maintenant qu'il est, est mort mais j'ai la force par lui pas par moi, c'est dit, mais lui il est mort c'est pour que tu sois vaincu donc aujourd'hui, même si je boitier, marcherait de moi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'écriture, mon frère. Satan n'a peur que de la parole. Pas de toi, pas de moi, mais la parole. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons la parole. Alléluia. Ah oui, c'est sûr et certain. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc nous sommes là. Quand ta vaut mieux que la vie, quand ta vaut mieux que la vie, mes lèvres si Je car ta bonté vous Oui car ta bonté Que la vie vaut mieux que la vie vaut...